Bonjour à tous, bienvenue dans cette Agora. Bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette Agora qui est dédiée à, au MOOC. On va parler MOOC cet après-midi. Et c'est vraiment un espace de partage et de questions. Donc, c'est votre espace. On va très rapidement se présenter. Mais après, ce sera vraiment un espace de discussion. Et donc, on le souhaite le plus interactif possible. Donc, Vous pouvez poser vos questions soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. Et puis, si vous le souhaitez, on peut également vous faire monter sur scène. Et donc, du coup, vous pourrez, si vous le souhaitez également, activer votre webcam et votre, et votre micro. Donc, on va tout de suite laisser la parole à Amadou Daou, qui, vient, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation aujourd'hui. Après, on, on continuera par Muriel Desgeorges de, de l'ADEME. Amadou, as-tu la parole Bien, merci. Je suis Daou Amadou, ingénieur technopédagogique, enseignant d'histoire-géographie au lycée d'Angré à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je suis donc enseignant du secondaire. Et à la faveur de la COVID, nous avons mis en place une initiative on a intitulé « Lycée virtuel de Côte d'Ivoire ». Donc, c'est cette initiative que nous allons présenter et dans quelques instants, je vous remercie. Vous m'entendez bien, ça va Très bien. Ok. Est-ce qu'on passe aux présentation PowerPoint ou je finis le de table, Cécile D'accord, ouais. <rire> très bien, merci Amadou, donc, euh, je m'appelle Muriel Desgeorges. Donc, je suis chargée de projets internationaux à l'ADEME, l'agence de transition écologique. Donc, je vous présenterai euh, très brièvement tout à ouais. l'heure, euh, bah, tout d'abord l'ADEME et euh, quelques projets de MOOC euh, qui sont euh, en cours ou, ou terminés, mais euh, pour lancer justement les discussions. Merci beaucoup Muriel. Amadou, euh, ton, nous te laissons faire ta présentation et je, je terminerai par une petite présentation de, de mon rôle et de l'AFD. Okay. Avant de passer à ma présentation proprement dite, je voudrais déjà remercier les organisateurs de cette initiative et surtout l'opportunité qu'ils nous donnent de présenter ici notre initiative, notre expérience de la participation des, des MOOC. Il faut dire que nous avons commencé en tant qu'apprenant à regarder de très près le MOOC il y a environ cinq ans. Et à ces occasions-là, j'ai pu participer à plusieurs MOOC sur des, des plateformes, ça et là. Mais l'élément déclencheur pour passer à une autre phase des MOOC, ça a été sans publicité aucune, et le MOOC Certis School. Et le MOOC City School qui a été organisé par l'Université de Sergie-Pontoise et qui était essentiellement adressé aux enseignants du secondaire des pays francophones. Et donc, à l'occasion de ma participation à ce MOOC-là, j'ai pu rencontrer d'autres participants qui m'ont fait comprendre qu'après le MOOC, on pouvait postuler pour un master et ce que j'ai fait, et j'ai été retenu pour, pour le master. Et donc, de 2017 à 2019, j'ai participé au master accrédit avec l'université de Sergio pontoise Et donc, à la fin de cette formation, automatiquement, à la faveur donc, de, de la COVID, nous avons, en tant qu'enseignants du secondaire, donc, mis en place un dispositif. Et c'est ce dispositif-là que je voudrais et ici vous présenter très rapidement. Le contexte, c'est le sommaire ici, on a quatre articulations, le contexte d'insertion, la conception du projet, les résultats de l'expérience et les difficultés et les leçons apprises. Il faut dire que le contexte ici s'inscrivait dans le cadre général de, de la COVID, donc à l'occasion de la COVID-19 qui a touché tous les pays. Pratiquement, donc pour limiter cette propagation de la maladie à travers des regroupements au sein des établissements scolaires, la plupart des gouvernements les ont fermés temporairement. Et donc, en Côte d'Ivoire aussi, après l'apparition des premiers cas et la fermeture des établissements scolaires et universitaires, le ministère de l'Éducation nationale et d'autres structures d'enseignants ont essayé tant bien que mal de mettre en place des dispositifs pour assurer la continuité des apprentissages. Donc, nous nous sommes dit en notre qualité d'ingénieur pédagogique il nous appartenait aussi de mettre en place une initiative. Donc, avec des collègues, nous avons mis en place l'initiative du lycée virtuel de Côte d'Ivoire. Notre initiative est une plateforme de formation à distance entièrement gratuite et le support de diffusion au niveau de la conception. La formation donc est réalisée à distance avec un accès aux ressources pédagogiques et documentaires en ligne. Les ressources d'enseignement étaient composées essentiellement de documents PDF, et de PowerPoint, ainsi que des liens et, des, et une biographie. Il faut dire que nous n'avons pas mis l'accent sur les vidéos pour tenir compte un peu du modèle économique. On est dans un pays en voie de développement où les battes passantes coûtent excessivement cher et donc nous avons plutôt privilégié et un mode de texte. Donc les ressources apprentissage étaient composées essentiellement de quiz, d'exercices, de travaux dirigés, de travaux pratiques et l'accessibilité des ressources était donc assurée par Internet et l'utilisation d'un ordinateur. La méthodologie pédagogique donc, fondée sur l'usage du, du numérique par l'enseignant et les élèves donc, permet d'envisager des formes d'enseignement-apprentissage innovantes basées sur une dynamique collaborative dans laquelle l'interaction occupe une place de choix. Donc, dans notre modèle, c'était un modèle basé sur un accompagnement humain. La méthodologie pédagogique est basée donc, sur des travaux individuels et également collaboratif, qui sont inspirés des théories d'apprentissage du constructivisme et également du socioconstructivisme. La structure d'encadrement a consisté à avoir des communications synchrones et asynchrones. Les communications synchrones, c'était des chats du téléphone et les communications asynchrones portaient essentiellement sur le forum le courrier électronique, etc. Donc, en début de chaque module, donc de chaque cours, un rendez-vous synchrone était donc organisé dans l'espace de chat. À l'occasion de ces rendez-vous-là, on précisait aux apprenants les objectifs du cours, les consignes et de travail et les attendus et en quelque sorte. Donc, chaque fois que les apprenants se connectaient à ces rendez-vous-là, au que les absents aussi puissent avoir de l'information. Donc, on rédigeait rapidement un compte rendu hebdomadaire et qu'on partageait aux apprenants. Donc, en communication synchrone, et le tuteur, qui était aussi l'enseignant, donc mettait à disposition pour répondre aux préoccupations par mail ou encore sur un forum. Les résultats, il faut dire que pour, puisque tous les établissements scolaires étaient fermés, à l'origine, j'avais voulu travailler avec ma classe de terminale qui comprenait au maximum 22 élèves, une classe de terminale C. Je me suis rendu compte très rapidement que ma classe de terminale C, seulement 6 élèves sur les 22, pouvaient participer à un cours en ligne parce que les parents disposaient de la connexion internet à domicile et également de d'un ordinateur. Donc, nous avons eu l'idée de lancer un Google Form pour que des élèves sur le territoire national de Côte d'Ivoire puissent s'inscrire pour pouvoir participer à l'initiative. Sur 198 élèves qui se sont inscrits, et 35 seulement ont été retenus en fonction des critères que nous avons mis. Il faut dire que les critères étaient essentiellement basés sur la possession de l'ordinateur, de la connexion, la motivation et puis également le temps qu'on voudrait bien consacrer et à la formation. Donc, on a retenu que 36 élèves au sur cette formation. Sur les 36, il y a six élèves, et sur les 35 du moins, il y a six élèves qui ne se sont pas connectés du tout, malgré les engagements qui ont été pris et de suivre la formation. Il y a sept élèves sur les 35 qui se sont connectés, mais n'ont pas pris part aux activités et 22 élèves, soit 62,85%, ont pris part effectivement aux activités d'enseignement-apprentissage. Les difficultés que nous avons rencontrées bon, étaient de plusieurs ordres. On s'est rendu compte, lorsqu'on a envoyé le questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, on a pu recueillir un certain nombre de, de difficultés et même parmi ceux qui, ont, qui se sont inscrits, beaucoup sont venus par curiosité et donc ils sont venus juste pour regarder. Il faut dire que parmi les apprenants, aussi, il y avait des enseignants puisqu'on n'avait pas un contrôle des, de ceux qui répondaient au Google Form et donc il y avait des enseignants qui étaient venus juste par curiosité donc ils sont venus regarder la plateforme mais véritablement n'ont pas participé aux activités. On a pu remarquer aussi l'abandon de la formation après l'ouverture des établissements scolaires, puisqu'on a travaillé dans un contexte de COVID. Et donc, après la COVID, et lorsque les apprenants sont retournés dans les classes, il était difficile pour eux de suivre à la fois notre formation en ligne et les travaux de fin de, de semestre et dans les classes. Donc, à un moment donné, on a dû et, arrêter la formation. Les leçons apprises et, ici, c'est que, nous avons constaté un taux d'abandon assez élevé, et ce qui nous permet d'analyser notre système d'entrée. Parce que pour tenir compte aussi de notre formation d'ingénieurs de la formation, il faut dire que le système d'entrée ici n'a pas tenu compte de la valeur intrinsèque des apprenants, du mode de recrutement, etc. Nous, on a seulement recruté sur la base de trois critères et qui étaient essentiellement le fait d'avoir un ordinateur, une connexion internet et puis de vouloir passer un temps. Mais on s'est rendu compte après que bon, beaucoup d'autres éléments auraient pu être pris en compte dans notre perception. Il y a aussi les questions du respect du calendrier. Et notre initiative ne couvrait pas toutes les disciplines. Donc, en tant qu'enseignant d'histoire-géographie, au début, l'initiative était uniquement en histoire-géographie. Et ensuite, j'ai pu contacter d'autres collègues de d'autres disciplines, notamment un collègue de maths qui a bien voulu et aussi et nous accompagner. Et les leçons étaient essentiellement les leçons de fin de trimestre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on avait déjà fait les deux trimestres sur les trois. Donc, les leçons ont porté uniquement sur le troisième trimestre. Donc, voici un peu brièvement présenter cette initiative. Et au niveau de la satisfaction, il faut dire que eh, ceux qui ont répondu pour la plupart des apprenants qui ont répondu à notre questionnaire de satisfaction, bon beaucoup d'entre eux étaient satisfaits eh, sur, eh, de pouvoir participer déjà à cette initiative et puis également eh, il y avait au moins 80% d'entre eux qui trouvaient eh, le modèle technologique, et le modèle économique et également l'accompagnement qui a été mis en place, etc., etc. Donc, ils se sont prononcés sur tous ces paramètres. On a un Google Form, bon, on peut toujours échanger sur ces éléments de satisfaction. Donc, voici brièvement présenté pour moi cette initiative. Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, Amadou, et ta présentation est très intéressante parce que ça montre qu'effectivement, euh, quand on est bien formé, ce qui est ton cas, tu es, tu es enseignant en, en, au lycée euh, moderne de Cocody, en Côte d'Ivoire et professeur d'histoire-géo, et grâce à ton master auquel tu as participé en ingénierie de formation, tu as pu développer effectivement cette plateforme virtuelle et ça montre combien la formation est importante pour pouvoir ensuite implémenter des choses localement et, et les contextualiser. Et euh, donc c'est pour moi vraiment euh, un, un, un succès euh, l'expérience que, euh, que tu nous as partagée aujourd'hui parce qu'on voit euh, l'implication euh, directe effectivement de, de la formation que tu as pu suivre sur un projet concret et qui a été euh, qui a pu être mis en place. Alors c'est sûr que dommage que le contexte ait été le COVID pour pour commencer un projet comme ça, mais je suis sûre que tu vas pouvoir le poursuivre. Et nous, en tout cas, on sera heureux, moi, je serais heureuse de pouvoir collaborer avec toi pour pour vous assister, vous aider dans, dans le déploiement de, de cette plateforme Moodle. Nous aussi, on a effectivement à l'AFD une plateforme Moodle, et donc, c'est vrai que c'est ce une plateforme qui est open source et qui permet énormément, qui a énormément de fonctionnalités, qui est très puissante et qui permet effectivement énormément de choses et qui n'est pas si compliqué que ça à prendre en main. Donc après, je suppose, Amadou, que tu vas mettre en place des formations de formateurs auprès des enseignants qui sont moins aguerris que toi ou comment tu vois la suite du projet? Oui, la suite du projet, effectivement, c'est de pouvoir former des enseignants D'abord, d'agrandir la plateforme puisque nous sommes allés sur un modèle du cloud et dans les circonstances qui étaient celles de la COVID. Donc, très rapidement, on a essayé de prendre un espace de cloud pour pouvoir implémenter notre initiative. Mais nous nous sommes rendus compte aussi que beaucoup de nos collègues étaient dans un besoin de formation. Donc, aujourd'hui, pour nous, il faut former les enseignants à l'usage des TIC dans l'éducation. Et donc, la suite du projet, ce serait de pouvoir recruter des enseignants qui voudraient bien aussi, puisqu'on est dans un modèle économique et des ressources éducatives libres, nous, nous avons souhaité que la plateforme soit gratuite. Donc, c'est une plateforme gratuite. Donc, les apprenants vont venir juste pour... Donc, tous les enseignants qui en Côte d'Ivoire qui veulent bien mettre leurs cours à disposition vont intégrer donc le dispositif. Et puis comme ça, on pourra aussi bien faire des MOOC que ou également eh, des possibilités d'accompagnement. Donc, et pouvoir mettre aussi la plateforme à la disposition, surtout, de deux catégories d'apprenants. Il y a encore d'Ivoire les, les élèves qui voudraient, à côté des cours qu'ils prennent dans les classes pour pouvoir s'inscrire à des cours, mais aussi un accompagnement, surtout pour la formation professionnelle et des adultes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une frange assez importante de personnes adultes qui, dans leur carrière professionnelle, ont besoin du baccalauréat pour pouvoir avancer. Or, par manque de, de baccalauréat, et la promotion est quelquefois retardée. Donc, on a une frange assez importante qui, chaque année, se présente aux examens du baccalauréat en qualité de candidat libre. En qualité de candidat, les candidats libres, et ce sont des adultes, mais qui ont besoin du bac. La difficulté avec eux, c'est qu'ils sont travailleurs pour la plupart, et donc ils ne peuvent pas venir dans une salle de classe. Deuxièmement, et venir dans une salle de classe, c'est un peu humiliant pour eux, parce qu'ils vont se retrouver dans la salle de classe avec leurs enfants, quelquefois. Donc, ils sont réticents à participer à des cours en présentiel. Et donc ici, nous pensons que cette plateforme serait une opportunité aussi pour cette frange de la population. Amadou, nous avons deux questions pour toi dans, dans les questions. C'est une question de Benjamin Buckley. Peut-être qu'on okay. pourra après donner la parole à Benjamin pour qu'il se, se présente. Donc Benjamin Buckley demande, d'une façon générale, est-ce que vous observez un mouvement fort en, en faveur de l'enseignement à distance en Afrique de l'Ouest oui, et il y a un mouvement puisque lorsque les établissements étaient fermés, le ministère dans la plupart des pays de l'Afrique francophone et également anglophone, et aussi bien au secondaire que dans les universités, on a essayé tant bien que mal de mettre en place des dispositifs de formation. Et donc, chacun en fonction de son expérience, pourquoi on travaillait sur WhatsApp, bon, tant bien que mal, les uns et les autres ont essayé de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, tout le monde voit l'importance et moi, je, me, je peux même partager ici une expérience. Il y a peut-être trois années, deux années, quand je me suis inscrit à ce master à c'est vrai, j'ai bénéficié d'une allocation de l'AUF, qu'il faut aussi signifier sans l'allocation de l'AUF je n'aurais pas pu participer à cette formation. Et donc, grâce à cette allocation de l'AUF, j'ai payé certes une partie mais certains collègues même trouvaient que c'était de l'argent que je dépensais inutilement, et puisque pour eux, d'abord, je vais dépenser 2 000 à 3 000 euros pour vouloir me former, alors que je peux utiliser cet argent-là pour faire autre chose. Et deuxièmement, et le temps que je prenais, que je consacrais justement la formation, sans perspective pour eux. Mais la COVID est venue montrer à tous mes collègues aujourd'hui que et que j'ai fait le bon choix, plutôt de, de me former et surtout d'aller plus loin. Donc, aujourd'hui, tout le monde est dans le besoin de formation. Partout où nous passons, on essaie tant bien que mal d'ouvrir la formation à des collègues, d'essayer de former des collègues. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un mouvement fort aujourd'hui en Afrique et de l'Ouest. Donc, on, on entend qu'il y a pas... un besoin de formation qui est important quand même. Oui, il y a effectivement un bon levier d'enseignants qui ont besoin de, de formation, aussi bien du public que du privé. Et parce que dans nos formations, et même à l'occasion de, de notre formation, du, du master en question, on a envoyé une analyse de besoins aux enseignants d'histoire-géographie de la Ligue des enseignants d'histoire-géographie de Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes rendus compte que même d'abord ceux qui sont déjà en formation n'ont pas reçu de formation initiale et ensuite pour les stagiaires puisqu'on avait quelques stagiaires avec nous qui venaient directement de l'école normale supérieure, on s'est rendu compte que même ces stagiaires là aussi avaient reçu que des briques d'information d'une journée ou bien d'une demi-journée de TIC. Donc ce n'est pas suffisant pour dispenser un cours en ligne ou bien en classe. Donc, ici, il y a tout un travail d'accompagnement à faire. C'est vrai que le ministère a commencé, et, mais je pense que nous pensons qu'à côté du ministère, d'autres initiatives aussi peuvent se développer. Très bien, merci beaucoup. Et il y a une deuxième question pour, pour toi, Amadou, de Benjamin Buckley Compte tenu du prix moyen de production d'un MOOC, entre 5, 50 000 et 80 000, effectivement, c'est très élevé. Comment les universités ou autres structures d'enseignement ivoiriennes arrivent à développer ce genre de formation en ligne et quelles sont les alternatives qui, qui existent? Bon, pour, pour l'instant, je sais qu'il y a l'université virtuelle de Côte d'Ivoire qui met en place un dispositif de, de MOOC également. Mais eh, j'avoue que nous ne sommes pas allés pour l'instant sur les questions de coût. Sur les questions du cours, eh, peut-être qu'on peut trouver de l'accompagnement, mais nous, notre plateforme pour l'instant est une plateforme gratuite, et donc au tout, eh, vraiment de la gratuité. Donc les enseignants qui vont venir, qui seront formés, vont d'abord accepter à titre personnel de mettre à disposition leurs cours. Pour ce qui est de la scénarisation, des autres éléments, on a une équipe de technopédagogues en Côte d'Ivoire qui ont été et formé par l'université même de Sergio Pontoise. On est au moins une bonne dizaine dans des disciplines différentes. Et je pense qu'avec cela, on peut constituer un groupe pour mettre à disposition des cours en ligne pour nos apprenants. En fait, nous nous mettons l'accent sur la gratuité parce que nous-mêmes, nous sommes des produits de l'enseignement public et l'enseignement public gratuit. Je suis par ailleurs membre d'une organisation de la société civile et le MIDH, le Mouvement Ivoirien des Droits Humains, où je suis en charge des questions d'éducation. Et donc, nous nous battons dans nos pays pour des questions d'égalité, de chance et tout, que l'enseignement soit vraiment eh, gratuit pour un grand nombre. Parce que sans la gratuité, eh, je connais beaucoup de, de grands cadres eh, qui n'auraient pas pu faire des formations eh, s'ils n'avaient pas cette possibilité-là. Moi-même, je le dis à titre personnel, et l'allocation de l'AUF m'a aidé. Sans l'allocation de l'AUF, je n'aurais pas pu faire cette formation. Donc, j'ai bénéficié d'une allocation pendant deux ans. C'est vrai que j'ai payé eh, une partie, mais grâce à l'allocation, j'ai pu me former. Donc, je me dis qu'il m'appartient aussi de donner cette formation aux autres. Mais des modèles aussi existent, et des modèles payants existent et qui peuvent aussi être développés par des structures et payante, je crois bien. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, Moodle est, est gratuit, c'est une plateforme open source et gratuite, donc effectivement, la mise en place d'un Moodle ne coûte rien et puis pour répondre à Benjamin Beuclay, c'est vrai qu'on peut faire aussi, euh, ça c'est le prix d'un MOOC quand on passe par des prestataires externes et si on a effectivement des intervenants qui viennent de pays lointains, il faut organiser des tournages, etc. Mais après, on peut aussi faire un MOOC avec des moyens beaucoup plus modestes, euh, tout simplement en, en tournant avec, euh, avec un smartphone, euh, etc. Et même si la vidéo n'est pas d'une qualité euh, extraordinaire, euh, c'est possible, en tous les cas, il y a toujours des solutions pour faire des choses peut-être un peu plus artisanales, mais qui seront quand même de bonne qualité pédagogique. Et donc, on peut euh, tourner euh, des vidéos euh, d'intervenants, euh, d'experts, euh, avec des moyens, euh, des moyens un peu plus artisanaux, un peu plus... Un peu plus mais... En fait... Euh... Euh, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce qu'on passe euh, à la présentation euh, suivante de Muriel Desjorges N'hésitez pas, Benjamin Boclet, si vous avez d'autres questions à nous les poser ou si vous souhaitez intervenir euh, en direct, on peut vous faire monter sur scène aussi, euh, vous pouvez nous l'indiquer, euh, on serait preneur de, de vos retours d'utilisateurs. En attendant, je vais donner la, la parole à, à Muriel Desjorge de l'ADEME, avec qui nous avons, nous l'AFD, un MOOC en commun. On est en train notamment de construire un, un MOOC sur des villes durables et innovantes. Et euh, donc, je vais Muriel faire une petite présentation de l'ADEME et de présenter effectivement les MOOCs qui ont été développés, euh, qui sont développés, et qui sont nombreux et qui sont tous de très bonne qualité. Ils ont même effectivement une plateforme sur lesquels ils, euh, ils sont accessibles, d'affaires de très bonne qualité. Bon. Merci Cécile. Et juste, bah, je vous rejoins hein, sur le fait qu'il y, y a différentes façons de, de faire des MOOC et, et, euh, et l'important, c'est bien d'avoir de, des objectifs pédagogiques qui soient... Clair et cohérent et c'est. Voilà, enfin je vous rejoins et merci euh, Amadou pour votre présentation. Donc euh, je vais vous présenter effectivement euh, bah tout d'abord l'ADEME assez rapidement et quelques projets euh, de bouc, euh, sans forcément détailler. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger euh, via vos questions. Euh, alors comment ah, voilà c'est comme ça donc l'Ademe donc c'est un établissement euh, public euh, français donc c'est l'agence de la transition écologique euh, qui est sous tutelle de deux ministères français donc ministère de la transition écologique et ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche donc on a euh, plusieurs missions hein, en tant qu'établissement public français donc c'est d'une part d'amplifier le déploiement la transition écologique, donc, déploiement, innovation, innover, préparer l'avenir, et enfin, expertise, contribuer à l'expertise collective sur la transition énergétique et écologique. Donc, pour ma part, je travaille à la direction Europe internationale, donc, c'est une petite, petite direction d'une vingtaine de personnes, et notre rôle, euh, donc, c'est bien, donc, de euh, enrichir en fait l'expertise collective euh, via les initiatives internationales renforcer la présence euh, française notamment au niveau européen et la commission européenne et euh, partager cette expertise en fait qui est développée sur la, sur la transition écologique et euh, promouvoir le savoir-faire français euh, donc, vous l'aurez compris, on a avant tout une agence nationale, mais avec euh, euh, une activité internationale. Et donc, euh, notre rôle, c'est bien de reprendre les différentes missions de l'agence. Euh, et donc, je vais vous parler maintenant de, cette, de cet aspect formation, qui fait aussi du coup partie de nos activités internationales donc au niveau de l'ADN on a déjà un service hein, dédié à la formation c'est vraiment une partie très importante euh, de notre activité euh, donc elle fait partie intégrante de notre offre globale hein, sur, euh, euh, sur les trois missions que je vous ai citées tout à l'heure et donc on a une approche euh, euh, donc par cible, on a euh, trois cibles distinctes qui sont les professionnels et entreprises, les collectivités, acteurs publics, et enfin le, le grand public, y compris euh, effectivement euh, les enseignants. Enfin voilà, c'est plutôt la partie grand public. Et donc on a des actions, mobilisation, sensibilisation et formation jusqu'au passage à l'action. L'idée est bien d'accompagner les acteurs euh, vraiment de, de, sur, les aspects, enfin, sur tous leurs besoins, que ce soit de la formation, mais jusqu'au aussi soutien de, de projets pilotes et euh, d'actions concrètes. Euh, très concrètement, du coup, sur les modules de formation qui sont développés, on est quand même en majorité sur des modules qui sont développés en partenariat. Donc, Cécile, euh, bah, par exemple, effectivement, on a des, des, un MOOC en, en partenariat avec la FUD, on a d'autres partenaires, en fait, avec lesquels on, on développe des modules de formation, mais on a aussi des modules en propre qui sont disponibles en ligne et euh, euh, disponibles aussi gratuitement pour... Enfin, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Euh, et donc, on a euh, bah, différents objectifs sur la formation qui sont, bah, d'une, effectivement, diffuser des messages clés, des préconisations euh, sur la transition écologique contribuer à l'animation de réseaux de relais, euh, aussi bien au niveau national, mais aussi au niveau international, puisqu'on a des partenariats euh, avec des acteurs étrangers, Massifier euh, bah, la montée en compétences et bien sûr euh, bah, conseiller euh, sur les différentes thématiques. Donc Au niveau thématique, justement, on va avoir des formations sur le changement climatique, euh, sur l'économie circulaire, ou encore sur le, la construction bâtiment durable ou sur l'énergie, euh, donc sur les différents champs de la transition écologique. Euh, pour l'ADEME pourquoi on se lance aussi sur la formation donc euh, il y a cet aspect réseau hein, dont j'ai parlé à l'instant qui est assez fort euh, dans notre organisation donc euh, on a vraiment une capacité à déployer des formations au sein de nos relais et des formations qui sont adaptées à ces relais là euh, on travaille aussi essentiellement sur des sujets précurseurs sur lesquels d'autres organismes de formation n'auront pas, euh, euh, voilà, enfin enfin, pas forcément travaillé donc pour différentes raisons, soit par expertise, soit voilà, par... Euh, euh, enfin, sur des sujets qui nous paraissent importants sur la transition écologique. À titre d'exemple, il y a quelques années, on a développé des modules... Euh, adaptation qu'on a transformé d'ailleurs en blended learning donc à la fois en présentiel et en distanciel parce qu'à l'époque voilà, il y avait assez peu d'informations sur le, sur le sujet euh, et donc justement le numérique est pour nous donc depuis plusieurs années déjà euh, un moyen d'avoir euh, euh, une approche multimodale vis-à-vis hein, euh, -vis de public, donc, comme je le disais de pouvoir euh, avoir des formations en présentiel ou en distanciel, des classes virtuelles donc de faciliter l'accès à, la, à la formation donc de diversifier ces modalités pédagogiques justement et ben justement, ensuite de, de mettre à disposition des ressources euh, euh, pour aller plus loin. Voilà. Euh, et donc, quelques illustrations euh, autour des MOOC, puisque c'est le sujet du, de l'Agora. Euh, donc la plateforme effectivement MOOC Bâtiment Durable euh, qui a été donc, développée, donc, enfin euh, qui est animée par l'ADEME mais qui est euh, développée en partenariat avec différentes structures euh, euh, partenaires et donc là l'idée est de mettre à disposition euh, donc, plutôt à une cible professionnelle euh, tout un ensemble de moocs relatifs donc, au sujet de la construction euh, durable euh, et euh, donc voilà de, de faciliter en fait l'accès à, à, ces, à ces formations et donc pourquoi on a choisi d'une part de choisir le format MOOC et euh, d'en faire une plateforme euh, bah Parce qu'en fait, déjà, les professions du bâtiment étaient assez difficiles à, à, à toucher. Euh, c'est des, des publics qu'on mobilise assez difficilement en présentiel et donc, euh, pour nous, c'était l'opportunité de, de toucher ce public euh, d'une autre, autre façon. Euh, donc ça, c'est une des illustrations que je voulais partager avec vous. Donc, euh, on n'est pas essentiellement sur des MOOC ADEME, hein. il y en a aussi des MOOC, bien sûr, qui sont portés par d'autres structures professionnelles. Euh, et d'autres MOOC euh, auxquels, du coup, on a participé euh, au niveau de la direction Europe internationale. Donc euh, là, j'ai volontairement vous présenter euh, deux modalités euh, Enfin, assez différente en fait de construction de MOOC. Euh, je crois qu'il y a eu un, une session hier sur euh, les MOOC et les ODD d'ailleurs, euh, et le MOOC a dû être présenté. Euh, on a participé au MOOC ODD ensemble pour le Défi, qui était piloté par euh, l'UVED. Donc il s'agissait à la fois d'un partenariat technique et financier. Euh, donc très concrètement, on a donc participé à, à plutôt en, en, en amont elle a construit ce MOOC-là euh, au niveau des, voilà, sur les orientations pédagogiques dans le cadre d'un co d'orientation qui était composé de différentes organisations, y compris euh, l'AFD. Donc là, on était plutôt en, en position de conseil, d'orientation sur le scénario, sur le choix des experts, sur les ressources et en aval sur euh, la diffusion. Euh, et donc là, il y avait une approche participative et collaborative euh, très très riche, euh, très intéressante je pense, euh, dans la façon de faire ce MOOC-là, qui se portait aussi Enfin, qui est justifié par rapport aussi au sujet. Et donc là, effectivement, à l'époque, euh, les ODD étaient un sujet euh, assez précurseur euh, euh, à l'époque. Un autre exemple, et là, peut-être qu'on pourra échanger un peu plus en détail avec, euh, avec vous et, puisque, et avec Cécile. Euh, C'est un MOOC qui est en cours de développement, donc, euh, qui traite de la vie durable et d'innovation, enfin, vie durable et innovante en Afrique, exactement. Donc là, on est en, en coportage, copilotage ADM-AFD. Là, on est sur une cible plutôt grand public, contrairement à la cible professionnelle de la plateforme Book Bâtiment Durable. Euh, et donc là, il s'agit plutôt de décrypter des tendances euh, qu'on voyait aussi euh, apparaître euh, euh, avec nos partenaires africains. Euh, et donc euh, là, voilà, on est plutôt sur un MOOC grand public, encore une fois sur un sujet précurseur, les innovations urbaines, euh, à savoir que pour... Euh, cadrer ce MOOC-là, choisir le sujet, on a réalisé des enquêtes euh, auprès de nos partenaires pour justement identifier des sujets qui pouvaient euh les intéressés, lesquels ils souhaitaient avoir davantage d'informations, euh, en savoir plus aussi sur leur sensibilité par rapport au modèle MOOC, euh, justement, pour voir si c'était disponible, si c'est un, un, un modèle qu'ils connaissaient euh, déjà. Donc, euh, voilà, c'est un MOOC qui est en cours de développement. Et donc là, on est par par contre en direct euh, de A à Z sur euh, la, la conception euh, et la, diffu la diffusion de, de ce MOOC. Donc là, en l'occurrence, effectivement, on fait appel à un prestataire extérieur donc euh, euh, là sur l'ingénieur pédagogique euh, qui nous aide bah, sur la création vidéo par exemple sur la communication ou encore l'animation de la, de la plateforme euh, aussi parce que le MOOC est un, voilà, est un format assez particulier de pédagogie, donc on a souhaité être accompagné euh, mais c'est une forme comme une autre aussi de, de développer euh, un MOOC euh, c'était tout pour moi voilà. Merci beaucoup, euh, Muriel. C'est effectivement très intéressant, et on voit que vous avez à l'Ademe une expérience vraiment euh, riche effectivement dans la conception de, de MOOC. J'ai mis le lien euh, dans le chat vers votre plateforme effectivement euh, en libre accès sur laquelle on peut retrouver euh, nombre de vos MOOC qui sont tous euh, passionnants. Et euh, vraiment, je, je vous invite vraiment à, à aller dessus. Euh, Est-ce que vous avez des questions euh, pour Muriel alors moi, s'il euh, si n'y en a pas, j'ai une première question, euh, Muriel, sur euh, l'impact. Est-ce que euh, Quels sont les indicateurs d'impact Est-ce que vous en avez ou pas Et comment on peut s'assurer, euh, effectivement, que le MOOC a, a touché sa cible et euh, qu'il est, qu est, qu est suivi de bonnes pratiques mmh. Alors, je n'ai pas une réponse exhaustive en fait à ta question, euh, parce que je pense que ça dépend des cibles et euh, ça, je pense qu'un MOOC peut avoir différents usages. Euh... Alors, on a des taux de, de complétion, on a des indicateurs en fait vis-à-vis -vis des MOOC, de voir si, voir si les personnes sont allées jusqu'au bout. Le, euh, les indicateurs aussi en termes de, de visionnage. Donc, il y a les fameuses aussi certifications à la fin, à la fin des MOOC. Donc, euh, là, par exemple, sur les chiffres euh, entre les chiffres de la plateforme MOOC bâtiment durable et les chiffres, par exemple, du MOOC euh, ODD, on avait des taux de complétion qui étaient très très différent et je pense qu'on ne pouvait pas comparer en fait une cible professionnelle où on va avoir peut-être moins d'apprenants, mais un suivi qui va être un peu plus euh, euh, assidu entre guillemets, euh, et un MOOC ODD qui va être qui est un peu plus grand public avec euh, une couverture aussi géographique beaucoup plus large, et aussi en termes de thématiques. Et au final, on avait différentes façons de suivre le MOOC, c'est-à-dire qu'on avait euh, je ne me souviens plus qui avait dit ça, d'ailleurs, je crois que c'était une personne de l'AFD où il y avait aussi sa stratégie de Picorage finalement on avait euh, un public jeune qui venait euh, euh, bah, visionner bah, les vidéos qui l'intéressaient, peut-être pas forcément l'intégralité de la vidéo, mais juste mmh. des parties. Fin... Donc en termes d'indicateurs, je pense que c'est assez difficile à mesurer, bien qu'on en ait, hein, bien sûr, mais je pense que ça va prendre un petit peu avec du, du recul, justement, à voir ce qu'on euh, qu veut vraiment savoir, quoi, ce qu'on voir si c'est vraiment certifiant pour un public pro ou bien euh, la sensibilisation ou de la mobilisation euh, euh, des apprenants. quoi oui, c'est très vrai, effectivement, cette remarque. En effet, il y, a, il, y a, il y a vraiment des attentes différentes par rapport au public cible. Euh, certains vont vouloir suivre le MOOC en entier pour aller jusqu'à la certification et pouvoir euh, valoriser leurs compétences sur le plan professionnel. Et d'autres vont peut être aller juste chicorer, effectivement, l'information euh, dont ils ont besoin. Et c'est pour ça qu'il on, on, y a une tendance euh, peut être un petit peu euh, qui, qui est en train de se, se, se développer autour des MOOC, c'est la tendance vers des micro-MOOC, c'est-à-dire le fait de développer des MOOC pour une compétence spécifique. Et euh, finalement, après, d'aller euh, picorer dans des bibliothèques, euh, de, de, des plateformes, hein, euh, pour se faire ses propres parcours et, et se faire un parcours très individualisé. Et donc, euh, nous, à l'AFD, je, je vais vous redonner le lien dans le chat, on a développé aussi une, une plateforme sur laquelle... On ne met non pas les MOOC dans leur intégralité, puisque euh, les MOOC dans leur intégralité sont sur des plateformes de MOOC comme FanMook ou Coursera ou Edex. Euh, euh, bah, en revanche, sur cette plateforme, on met uniquement euh, à disposition, en fait, en dehors des sessions de formation, on met euh, les vidéos à disposition. Et comme ça, chaque apprenant peut effectivement euh, aller euh, piocher l'information dont il a besoin, et peut-être uniquement la vidéo dont il a besoin sur une compétence. Donc, effectivement, c'est très intéressant de, de noter qu'il y a euh, actuellement une tendance vers euh, de la, euh, du séquençage hein, plus fin pour pouvoir, euh, effectivement, peut-être aller directement euh, à la compétence dont on a besoin. Je vois qu'il y a une question de François Duport. Euh, donc, euh, y a-t-il en, en projet de recycler les contenus pour proposer des formats hybrides y a-t-il un projet, un projet de recycler les contenus pour proposer des formats hybrides Oui, bah, ça répond euh, peut-être un petit peu, je, je viens d'un petit peu de répondre à cette question. En fait, euh, il me semble que c'est ça. Euh, votre question, François, c'est de savoir euh, si effectivement, à partir de, de contenus, euh, on peut effectivement euh, faire des parcours avec à la fois du présentiel et du distanciel, et donc euh, avec des formats un peu, un peu mixtes. Et c'est vrai que, bon, là c'est une tendance, nous, euh, qu'on qu développe à l'AFD. On est vraiment dans des projets d'innovation pédagogique. Et donc, on est dans des projets de classe inversée, très souvent. C'est-à-dire qu'on va mettre en e-learning un ensemble de contenus euh, qui seront donc, mis sur une, sur une plateforme ou sur un LMS. Et puis ensuite, on va euh, faire venir en fait, les étudiants pour du présentiel et donc là, le présentiel sera vraiment dédié pour répondre à des questions, pour des cas pratiques, et on ne fera pas le cours magistral du tout en présentiel, ce sera beaucoup plus interactif. Donc nous, notre volonté à l'AFD, c'est d'aller vraiment vers des parcours qui soient beaucoup plus collaboratifs et participatifs. Je pense sincèrement que le rôle de l'enseignant est en train de changer avec la digitalisation, et que jusqu'ici, effectivement, on était dans des schémas où c'était l'enseignant qui faisait son cours et un peu descendant et qu'aujourd'hui, euh, on est maintenant dans des schémas de plus en plus transversaux et collaboratifs et participatifs où l'enseignant devient plutôt un médiateur, un accompagnateur de l'apprentissage. Je ne sais pas si Amadou, vous avez quelque chose à, à compléter, à ajouter par rapport à ça en tant qu'enseignant euh, dans votre lycée. Est-ce que vous constatez que le digital euh, change le rôle un petit peu de l'enseignant Votre, votre micro, ton micro est coupé, pardon, Amadou. OK. Toutes mes excuses, j'avais coupé le micro, effectivement. Et avec euh, la formation à distance, effectivement, le rôle de l'enseignant change considérablement parce qu'on était dans des dispositifs de présentiel où l'enseignant vient pour donner une formation et tout. Oh, ici, même dans le cadre de la classe inversée qu'on peut expérimenter, les apprenants ont les cours à la maison. Donc, sur des plateformes que nous déposons, on leur envoie par mail, le coup, ils prennent connaissance. Donc, lorsqu'on vient, c'est pour échanger maintenant autour de, du contenu qui leur a été partagé et aussi des recherches qu'ils ont dû mener, puisqu'on met des liens pour qu'ils puissent approfondir les, le contenu qui leur a été partagé, qui est juste un résumé. Donc, lorsqu'ils reviennent dans la classe, nous, on l'a expérimenté après la reprise des coûts dans les établissements, dans nos établissements scolaires. Et donc, on, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, on pouvait échanger autour des, des travaux et même aussi des groupes de travail. Nous, l'expérience que nous avons essayé aussi de mener, en tenant compte quelquefois de nos apprenants qui n'avaient pas les outils. Parce que lorsqu'on est revenu et après l'allègement, le déconfinement et tout, pour terminer le troisième trimestre, bon, il fallait aussi permettre aux autres apprenants d'expérimenter de, surtout le travail collaboratif. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai quatre ou cinq rangées dans ma classe sur les 22 élèves j'ai six qui avaient l'outil informatique, les autres donc n'avaient pas l'outil, mais comment aussi leur permettre de travailler depuis la maison et d'avoir donc les cours qu'on leur donnait et sur des polycopes qu'ils partaient lire et ensuite ils revenaient, ils faisaient des exercices, des travaux qu'on partageait puisqu'il y avait une expérience de l'évaluation par les pairs et donc, aussi, essayer de faire ça aussi en présentiel. Donc, il y a forcément de la co-construction à tous les niveaux. C'est des expériences qu'on a essayé aussi de mettre en œuvre dans le cadre de notre initiative après, évidemment, le déconfinement. C'est superbe parce que c'est vraiment très riche, votre témoignage, Amadou, en tant qu'enseignant, parce qu'on voit là vraiment de façon pratique qu'effectivement, les pratiques pédagogiques sont en train de changer et que le digital est en train, effectivement, d'apporter, euh, finalement, parce que c'est souvent critiqué, hein, quand même, il y a beaucoup d'enseignants qui ne veulent pas passer au digital, et on se rend compte, là, au contraire, que même en présentiel, ça permet euh, de changer les pratiques et de les rendre beaucoup plus collaboratives avec des, tra des travaux en groupe, et euh, donc des choses qui sont beaucoup plus engageantes pour, euh, pour les élèves, parce qu'on sait tous qu'un élève qui est passif retient beaucoup moins qu'un élève qui pratique, et euh, qui, euh, qui est vraiment euh, impliqué euh, et qui est acteur de son, de son apprentissage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques Muriel, dans vos MOOC, quest ce que vous mettez en place des activités participatives euh, et collaboratives entre les pairs entre les, entre les quelles, quelles sont les activités que vous mettez un petit peu en place pour développer euh, l'interactivité ah, ça va vraiment dépendre des MOOC, comme je disais tout à l'heure. On a pas mal de projets en partenariat, donc euh, ça va dépendre euh, effectivement de bah, des partenaires aussi avec qui on, on construit euh, le MOOC. Après, euh, on, comment dire euh, Ça va aussi. Enfin, je pense qu'on peut parler des MOOC, mais aussi plus largement hein, des, des ressources euh, en distanciel dont tu parlais tout à l'heure. Euh, et si on parle exclusivement de MOOC, donc euh, nous. On a euh, les nos le sont quasiment tous, je crois, euh, hébergés sur euh, FunMook. Euh, les options en fait d'activité, je crois, ne, on est souvent sur des quiz, enfin on, euh, on, on, on est sur des, des options assez classiques, ce qui n'empêche pas quand même d'avoir des activités euh, plus collaboratives. Donc là d'ailleurs, le mot qu'on développe en ce moment, l'idée est bien d'avoir une sorte d'accompagnement de l'apprenant euh, au fil des semaines sur un projet qu'il va appliquer en tous les cas des réflexions qu'il va appliquer sur un projet euh, qui lui est propre, qu'il aura défini en fait au préalable, euh, au début du MOOC. Donc euh, l'idée c'est quand même d'appliquer de, de, de, les, les leçons, enfin en tout cas pas les leçons, mais les, les, euh, les concepts euh, à un cas, un cas pratique. Après, au-delà des, des MOOC, euh, quand tu parlais tout à l'heure, effectivement, de la classe inversée, enfin, moi, ça me fait plutôt penser, effectivement, à l'ADEME, ce qu'on appelle le Blending Learning, dont je parlais tout à l'heure. Euh, on, on a des formations, par exemple, à des guides ou des méthodes qui sont développées euh, par l'ADEME. Donc, euh, alors, je prends un exemple, Quantigest, c'est une méthode qui permet de quantifier l'impact carbone d'une action euh, de réduction, en fait, de, de, de, de gaz à effet de serre. Euh, bon, ça peut paraître un petit peu euh, euh, both comme ça, mais c'est vrai que ça reste une méthode en fait qui, qui peut être euh, appliquée à, euh, enfin qui voilà, qui peut être appliquée à n'importe quelle action de réduction. Et donc là en termes de d'apprentissage, on a effectivement tout l'apport euh, théorique euh, mais aussi participatif avec des cas pratiques, des exercices euh, en distanciel, avec euh, des experts euh, ADEM qui sont enregistrés en fait et qui expliquent quand même la méthode euh, pas à pas, mais surtout la classe euh, euh, virtuelle qui est euh, Enfin, qui, enfin, qui pour nous remplacera jamais, en fait, le, il ne faut surtout pas oublier cet aspect effectivement échange collaboratif parce que finalement après avoir euh, appliqué cette méthode en, en, en distanciel, les, les personnes ont besoin d'échanger donc on a au-delà de la mise en pratique euh, de, de concepts aussi ces espaces d'échange qu'on qu souhaite maintenir en fait, sur nos dispositifs, nos dispositifs de formation quand même, même en distanciel je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait toujours un espace euh, d'échange en fait, euh, sur, euh, sur les formations. Si, si, c'est très clair, effectivement. Et c'est vrai qu'on remarque que c'est très, euh, très demandé, ces espaces d'échange. Les forums de discussion, d'ailleurs, sont très souvent euh, très, très actifs hein, dans, dans les MOOCs qu'on développe. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de questions euh, posées par, par les apprenants dans, dans, les, dans les chats. Euh, une autre question de François Duport, est-ce qu'il y a un projet de créer des micro-certificats avec les MOOC de la plateforme euh, C'est une bonne question, Muriel, peut-être. que comprends Je ne en fait, je... Je comprends pas très bien les... ce que des micro-certificats par rapport... Parce que là, la plateforme, c'est une plateforme qui va recenser des MOOC, et chaque MOOC aura sa certification. Donc, qu'est-ce qu'on entend par micro-certificat, du coup euh, je pense qu'il doit être question en fait de justement peut-être de, de certificats par euh, par séquence et euh, d'une un, un, micro une certification effectivement pour, pour un thème donné. Après, il est peut-être question, et euh, c'est peut-être un lien avec ce qui a été dit ce matin aussi, euh, notamment par Isabelle Duchatel de, de Funmook, euh, effectivement de, de développer des certifications. Euh, Liés à, à des certificats et des badges numériques. Hein, c'est peut-être ça la question euh, effectivement euh, qui, qui est posée. Et c'est vrai qu'on on en a discuté ce matin lors du webinaire pour ceux qui étaient présents. Il y a une tendance actuelle en fait à développer euh, des certificats numériques euh, qui sont soit des open badges, euh, soit gradéo, hein, dont a parlé Isabelle Duchatel ce matin. Euh, donc des certificats numériques qui, qui permettent de vérifier à la fois euh, l'identité de la personne qui est certifiée et qui permettent de les partager sur des murs euh, ou sur les réseaux sociaux. Donc euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très demandé, Nous, on, le, on le développe maintenant euh, sur nos MOOC parce que c'est demandé euh, par nos étudiants et donc euh, ils ont la possibilité de partager leur badge Numérique ensuite sur des. Euh, donc là, Open Badge Passport euh, ou sur euh, d'autres réseaux sociaux, LinkedIn ou Twitter, euh, même Facebook, ils peuvent partager leur badge. Et donc, l'avantage, c'est que ça crée vraiment une communauté euh, d'apprenants et euh, une communauté d'anciens, enfin d'ambassadeurs, en fait, euh, d'utilisateurs euh, euh, d'un MOOC. Donc, nous, par exemple, sur le MOOC Transition énergétique et écologique, on a ouvert à l'issue du MOOC euh, un groupe LinkedIn fermé pour toutes les personnes ayant euh, complété le MOOC. Et euh, sur cette plateforme, c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette parce que tous les apprenants, en fait, euh, sont sont très dynamiques. Ils partagent des documents, ils partagent des bonnes pratiques, ils partagent leurs projets. Donc, euh, c'est très contextualisé parce qu'ils ils parlent chacun, justement, euh, de leurs projets par pays. Et euh, donc, euh, je pense que c'est aussi une bonne manière, euh, on parlait tout à l'heure d'impact, c'est une bonne manière de vérifier l'impact d'un MOOC, c'est aussi de créer effectivement euh, une communauté et un réseau qui permet de garder contact avec les anciens étudiants et de voir comment euh, ils appliquent ensuite euh, ces, ces bonnes pratiques. Et euh, nous, on essaye de garder vraiment un lien avec nos anciens étudiants et même parfois de refaire des classes virtuelles après le MOOC Pour, euh, on fait venir un expert et puis on donne la parole aux étudiants et on voit... Euh, comment concrètement, eux, sur le terrain, après, ils ont pu mettre en œuvre des projets liés aux transitions énergétiques et écologiques ou aux mobilités, enfin, sur nos thématiques. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, euh, François. Merci en tout cas de l'avoir posé. Merci pour votre participation à tous. Hein. C'est vraiment euh, l'idée euh, là de cet agora, c'est euh, que chacun puisse poser ses questions et participer. Alors, oui, euh, ah voilà, donc François Duport veut bien euh, monter sur, le, sur scène. Alors, je vais tenter, je ne l'ai jamais fait. On va regarder ça. Invité sur scène. Dites-moi, euh, on va voir si ça marche. Se prépare. Bonjour. Je... Ça... Le son fonctionne Oui, c'est bon, on vous entend. Bonjour, bienvenue parmi nous. Euh... Bonjour. Oui, on... C'était une. Euh, J'ai participé à plusieurs des projets de, de la plateforme euh, bâtiment durable. Donc, je connais un peu le, le, le projet. Et il y avait en idée, euh, en projet plutôt ou en idée, euh, de construire des parcours certifiants à partir de euh, des contenus qui existaient sur les MOOC, euh, les MOOC actuels, et que ce soit réellement des, des, des, des, euh, des formations certifiantes, puisque euh, il y a beaucoup de ressources. Il y en a une trentaine hein, de, de mémoires euh, qui existent elles sont sous licence CC, puisque ça fait partie des, des règles de, de, de la plateforme. Et l'idée, c'était de se dire, ben, en plus dans le cadre de la, la relance économique et de, des besoins de, de, des objectifs du gouvernement actuel, est-ce que cette idée était toujours dans les, dans les tuyaux ou pas encore Ou est-ce que ça en était alors du coup, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à votre question. Euh, là, j'ai l'idée, c'est de présenter euh, plusieurs projets euh, relatifs au MOOC euh, dans le cadre de cette Agora, euh, simplement parce que, en fait, je ne travaille pas spécifiquement sur la plateforme MOOC. Euh, là, l'idée, c'était de vous partager aussi des, des projets aussi menés à l'international, aussi euh, au regard de, du scope de cette Agora. Euh, après, si vous voulez des réponses, euh, et pas de soucis pour euh, chercher la réponse en fait et vous la retransmettre euh, si vous le souhaitez. Bah, J'ai posé la question à Christina Nirouk, mais je, sais plus si elle, je ne mmh. sais pas si elle, est, euh, en charge, si elle est encore en charge de ce dossier. Donc, je n'ai pas le, de contact sur la, la porte euh, Bah Écoutez, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de. Alors, je ne sais pas si on peut que communiquer nos adresses euh, mail ou à nos contacts, et, euh, et je vous mettrai en compte. Fin, voilà, on pourra, pourra avoir ensemble pour avoir la bonne personne. D'accord. Mais Christina, oui, est toujours, euh, toujours là, donc euh, voilà. <rire> Bon, ben, pas de euh... souci. Ok, merci beaucoup. Euh, on vous entend par Cécile Becker. Merci beaucoup. Oui, je disais qu'on vous fournira bien sûr les présentations et puis euh, nos contacts email si vous souhaitez effectivement avoir des réponses plus précises et euh, qu'on pourra relayer auprès de nos collègues sur certaines thématiques. Merci beaucoup François pour votre question et puis pour votre participation parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait des MOOC pour les utilisateurs et donc on est toujours ravis de voir qu'il bah, qu y a des participants comme vous semblez l'être engagés et avec une appétence pour apprendre. C'est vraiment l'objectif des MOOC et j'espère qu'il ne sera pas perdu parce que c'est vrai que je parlais ce matin du fait que nombreux MOOC devenaient payants et donc on est, moi j'ai toujours cette crainte un petit peu de me dire qu'on qu va vers une, une industrialisation du MOOC alors que c'est vrai que ce qui a fait la force des MOOC depuis leur création c'est Justement, que les utilisateurs y vont simplement parce qu'ils ont une soif d'apprendre et pas forcément pour être certifié ou pas forcément pour être diplômé, mais simplement pour parce qu'ils ont cette soif d'apprendre. ça, enfin, je trouve ça très très beau dans, dans, dans cette idée de, de, de partage des ressources éducatives libres. Et on espère, on espère enfin des, des, des structures comme l'AFD ou comme l'ADEME. On est, c'est on est sûr, partie prenante du fait que euh, l'accès à, à l'éducation doit rester euh, libre et gratuit. Après, pour vous euh, oui. je ne sais pas, mais c'est un votre sujet. Je crois qu'il y a aussi euh, les équipes projets qui apprennent beaucoup euh, dans ce type de, de programme parce que... Euh, ils ont, pour en avoir accompagné un certain nombre, euh, ils ont une vision très descendante de la, la formation dans un premier temps et quand on leur dit eh « ben non, on peut faire du collaboratif », euh, ils regardent avec des yeux ronds. Euh, et le, le passage de l'apprentissage par les pairs est un, un vrai changement de, de paradigme par les, euh, les experts et euh, les équipes qui, le, qui produisent les MOOCs. Ça prend un certain temps, mais, euh, mais on peut y arriver. Super, merci beaucoup. Et vous-même, vous êtes un spécialiste du, du, du, du bâtiment, du développement durable Vous êtes venu à ces thématiques par intérêt C'est un peu hors, hors sujet, mais j'avais proposé de faire un MOOC à l'ADEME, puisque je voulais rénover ma maison et mais je ne trouvais pas d'artisan. Euh, et, euh, et donc, euh, suite à cette première conversation et puis une, la présentation de ce projet, euh, ils m'ont dit, bah, et si on faisait une plateforme donc, j'ai accompagné l'ADEME au début du, ah euh, de la première euh, mise et j'ai accompagné euh, cinq ou six équipes sur des sujets que je ne connais pas du tout et que je ne maîtrise pas du tout, mais c'est l'avantage de, euh, de la personne qui ne connaît rien euh, sur la maquette numérique, sur euh, bâtiment humide, des choses très, très bizarres. Bon, bref, et, et donc, on avait monté un hackathon pour se dire, qu'est-ce qu'on fait après il y a 2-3 ans euh, et, et l'une des idées c'était de transformer ces MOOC en euh, formation certifiante parce que le secteur en a besoin parce qu'il y a un million de, de salariés dans le secteur et que euh, c'est un des secteurs économiques qui bouge le plus ou qui se transforme le plus euh, du fait du digital et de, euh, et de la rénovation euh, qui est un, un chantier euh, dantesque, voilà. La ben, ben, merci beaucoup. Ben, on voit effectivement que vous avez eu un rôle du coup euh, important dans, dans la conception de cette plateforme. Ben, merci beaucoup pour votre, pour votre engagement et, et puis. Euh, ben, merci je... pour cette, euh, ces deux journées euh, parce que c'est euh, des sujets importants euh, à traiter que, le, euh, que les ressources euh, ouvertes. Merci François. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, pour l'instant, on n'a pas d'autres ni dans le chat ni dans les questions. Euh, N'hésitez pas. Euh, on a, il nous reste une demi-heure. Bon, on peut après euh, arrêter ce, ce, ce, un peu plus tôt s'il n'y si a pas d'autres sujets de discussion. Sinon, je peux aussi, euh, moi, vous faire euh, éventuellement, vous partager une petite présentation euh, de l'AFD s'il nous reste un peu, un peu de temps. Je peux éventuellement, euh, euh, alors pas la même que ce matin, hein, mais vous montrer euh, un petit peu euh, l'offre digitale euh, de l'AFD. Donc, euh, bon, juste, euh, je pense que vous savez, vous connaissez hein, déjà la question que j'ai présentée ce, ce matin. Nous, on met en œuvre la politique d'aide publique au développement et euh, d'investissement euh, de développement durable. Donc, on construit avec nos partenaires des, des solutions euh, pour les pays euh, du Sud. Ça, c'est vraiment euh, notre fer de lance. Et on a donc euh, développé euh, des formations à l'externe qui sont vraiment dédiées pour les pays du Sud sur les thématiques euh, de l'AFD, qui sont les thématiques de transition énergétique écologique, de la santé, euh, de l'égalité entre hommes et femmes. Euh, voilà. Alors, je peux vous montrer un petit peu. Euh, ce qu'on fait donc nous on a une petite équipe euh, qui, qui est vraiment dédiée à la formation externe le siège de l'AFD vous le savez est à Paris mais nous on a une petite équipe qui est, qui est basée à Marseille qui est vraiment dédiée à, euh, à la formation de nos publics externes et à la mise en place de, de formations euh, digitales mixtes et présentielles donc on, on s'appelle on est le campus AFD et donc, on, comme je l'ai déjà dit, on est vraiment sur des formats pédagogiques innovants. Donc, on a notamment dans les formations longues un master en développement durable, qui est une formation en fait qui, qui existe depuis 1968, je crois, au campus. Et donc, on a vraiment une communauté d'anciens qui est très dynamique. Et donc, cette année, pour la première fois, ce master est tout en e-learning. Et donc, les étudiants ne vont pas venir, euh, vont pas venir ici à Marseille. C'est un master qui est en partenariat avec l'Université Clermont-Auvergne. Et habituellement, on a effectivement des étudiants qui viennent euh, du monde entier. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment une formation qui, qui est reconnue de très bonne qualité. Ça c'est pour la formation longue. Après, on a des séminaires beaucoup plus courts. On a, des, on a parfois une série de webinaires, de deux trois webinaires. Et puis, on a euh, effectivement euh, des formations euh, hybrides euh, sur, sur notre LMS, qui est donc Moodle, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Et sur, le, sur ce Moodle, on a effectivement euh, une, une dizaine de formations maintenant qui sont euh, rejouées euh, tous les ans et euh, qui permettent un suivi pédagogique beaucoup plus important que sur les plateformes euh, de MOOC euh, on, avec un tutorat euh, donc plus plus poussé, une possibilité de, de de déposer des documents, de partager des documents, de mettre en place une correction entre pairs, à tout ce que peut proposer euh, un LMS. Donc on a euh, des formations euh, sur euh, la passation des marchés, sur la finance inclusive, sur les, les finances territoriales, euh, la, la gestion euh, d'un service urbain, la gestion des déchets. Euh, un petit peu un, un diaporama des, des, des, des formations qu'on a euh, qui, sont, euh, qui sont quand même euh, très euh, très orientées euh, développement durable. Donc voilà, euh, après je ne vais pas m'étaler un petit sur notre euh, sur notre stratégie digitale, mais voilà, j'en ai déjà parlé. L'idée c'est vraiment euh, d'articuler le distanciel et le présentiel et de varier les modes de diffusion. Moi, je crois beaucoup en fait à mélanger différentes modalités, donc de la vidéo, euh, des pastilles digitales, euh, des documents à lire, euh, PDF, PowerPoint, euh, des, des documents à co-construire avec un wiki, des activités collaboratives, par exemple faire un glossaire commun, euh, participer à… Il y a plein d'outils qui permettent de, de faire des, des nuages de mots ou des euh, post Enfin, Vraiment, euh, on a toute une… Une bande d'outils qu'on utilise, que vous devez connaître, qui sont, qui sont Miro, qui sont Mentimeter et qui permettent de, de créer en fait du travail collaboratif à distance. Les communautés, j'en ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas en reparler, mais c'est vrai que la notion de communauté dans, le, dans la formation digitale est vraiment importante. Euh, et même dans les MOOC, euh, on, on crée à chaque fois une communauté, soit sur un groupe WhatsApp, soit sur des groupes LinkedIn fermés, soit avec des Facebook. Par exemple, sur le MOOC mobilité euh, urbaine euh, en Afrique, qu'on vient de, de terminer là, avec l'Université Sangor et la Codatu, on, on avait des Facebook live et, euh, et donc c'était euh, très sympa parce que ça a permis de voir en, en direct les, les participants qui peuvent poser leurs questions. Etc. Donc, euh, on avait un Facebook Live euh, par semaine dans le cadre euh, de ce MOOC. Voilà, donc ça, c'est juste une slide qui montre effectivement le profil de nos inscrits qui vient euh, principalement, euh, principalement euh, d'Afrique pour 43% euh, et d'Amérique latine euh, beaucoup moins, euh, d'Asie euh, aussi. Donc, on est vraiment orienté effectivement. Euh, pays du Sud et euh, notre objectif maintenant c'est de développer des partenariats euh, qui soient vraiment euh, qui, euh, par exemple on a un partenariat avec l'université virtuelle de Côte d'Ivoire où on souhaite vraiment faire des, des partages de contenus justement euh, eux développent des contenus, nous on en développe plutôt que de chacun développer des contenus dans son coin, l'idée c'est de, de partager ce qu'on a développé, de le rendre accessible à tout le monde. Voilà, donc là, c'est une capture d'écran du, du groupe LinkedIn euh, sur le monde transition énergétique. Donc, je disais, il y a plus de 30, 350 inscrits et euh, des messages vraiment euh, très dynamiques, ce groupe. Donc, nous, donc, il faut animer un petit peu, bien sûr, quand il y a une communauté comme ça. Donc, nous, on, pose, euh, on poste des informations intéressantes, mais euh, les participants en postent aussi. Et finalement, c'est un lieu qui vit par lui-même. Euh, il y a vraiment une dynamique... Là, c'est une capture d'écran bah, de notre Moodle. Hein, donc, euh, vous reconnaissez hein, à peu près hein, ce qu'on peut faire avec Moodle et différents, différents, différents formats euh, avec des packages, hein, des petits packages SCORM. Euh, L'avantage d'un package SCORM, c'est que quand l'apprenant se reconnecte en fait à son module, il le reprend directement là euh, où il a abandonné. Et donc, on peut avoir des statistiques de suivi euh, très importantes sur, euh, sur ces petits euh, packages-là. Voilà, C'était une petite présentation très rapide pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Mais si vous voulez en savoir plus sur, sur ce que fait l'AFD en général, ou ce qu'on fait plus particulièrement en digital, n'hésitez pas à, à nous contacter. D'ailleurs, je vais tout de suite vous mettre mon, mon adresse mail. Dans, dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou, ou remarques N'hésitez pas. Euh, Muriel, Amadou, est-ce que vous souhaitez euh, ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit Muriel, je crois que ton micro est coupé. Pardon. Euh, non, non, je disais que personnellement, je n'avais pas plus de remarques, mais que j'allais aussi mettre mon mail aussi dans le chat. Hein, s'il y a d'autres questions, n'hésitez hein, pas non plus. Euh... Ok, très bien. Merci beaucoup. Amadou euh... Papa, Je pense que s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là tous et puis partager nos, nos mails également. Et rester dans l'attente sur le monde de la collaboration à hein, plus d'un titre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup euh, à tous les deux à votre participation. Et euh, vraiment particulièrement, je tiens à remercier Amadou Daou qui, grâce au e-learning, a pu être présent avec nous parce que sinon, c'est vrai que c'est là qu'on voit tout l'avantage euh, du, du distanciel. Sinon, c'est vrai que le trajet euh, n'est pas simple entre euh, Abidjan et euh, euh, Muriel est basée à Paris, moi à Marseille. C'est là qu'on voit qu'effectivement, on peut collaborer et travailler assez simplement et à, à moindre coût. Donc, euh, bravo euh, à, à la technologie. Et merci pour vos initiatives, Amadou, euh, de, de plateforme virtuelle qui est vraiment très, très engageante et qui va permettre de... de de changer les, les pratiques d'enseignement à la fois auprès des enseignants et à la fois, c'est une très très belle initiative pour les lycéens aussi, qui vont s'acculturer au numérique aussi, parce que c'est ça qui est important. Et c'est qu'ils apprennent des apprentissages dans leur matière, mais aussi dans l'utilisation d'outils informatiques. Et ça, je pense que c'est très important pour des jeunes d'aujourd'hui de savoir utiliser l'outil informatique, de savoir rechercher l'information, de savoir faire un bon usage, de, de, de la propriété intellectuelle et, et de la propriété individuelle. Donc, c'est des beaux, des beaux défis à relever. Merci à tous et donc à très bientôt. Merci à vous. Et merci pour les questions. Merci. Au revoir. Au revoir.